Bon, pas d'intro. Écoutez, salut à tous, c'est Yoshi, pour Yoshi's Hero TV. On se retrouve aujourd'hui avec Infamous First Light. Donc, euh, découverte totale. Euh, on est le 9 septembre. Le jeu doit sortir demain en version boîte. Il sortit déjà depuis facile 15 jours, je crois, en démat sur le PSN pour le prix de 14,99€ si je dis pas de bêtises. Et donc là, voilà, je viens de le choper un jour avant sa sortie euh, boîte officielle euh, à 19,99€ Donc c'est pas très très cher. J'avoue que voilà, 5 euros de plus pour avoir une boîte, un CD euh, et une jaquette. Moi, je suis OP, euh, Ça va. Quoi. Franchement, même si les coûts de production sont bien bien, bien entendu inférieurs à, à 5 euros. Mais bon, c'est pas le débat, on se retrouve donc aujourd'hui pour découvrir un petit peu Infamous First Light, euh, où on incarnera donc euh, Fetch Walker. Euh, j'aime ai, beaucoup, vous le savez, la, la série Infamous. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à mes différentes vidéos euh, sur Infamous, euh, sur la saga Infamous, que j'aime particulièrement. Et donc là, vu qu'à mon avis, ça va être le dernier volet d'Infamous avant un petit moment, euh, ben on se retrouve avec ce stand-alone, ce pas forcément prévu, mais bon voilà. On va incarner donc euh, cette fois-ci Fetch Walker, euh, donc donc une porteuse hein, qui avait déjà dans Second Somme, je vous en avais parlé. Dommage j'aurais bien voulu euh, avoir le, le Geek, je me, souvenais pu, je me souviens plus de son nom, pourtant ça fait pas si longtemps, euh, qui était sympa comme perso. Mais bon là on va enchaîner donc euh, et on va démarrer directement avec Fetch, donc on va commencer. J'aurais bien tenté de mettre en expert, mais euh, je sais pas si au niveau des trophées ça va changer quelque chose, donc euh, on va le faire en normal et on va voir ce que ça donne. Il y a 7 ans, une poignée d'individus surnommés les Porteurs capables de manipuler une forme unique d'énergie fit son apparition suite à une série d'incidents mortels. Le DUP, le département de la protection unifiée, fut créé afin de capturer les Porteurs et les placer dans le centre de détection de Cordon K. Donc on sera toujours à Seattle, hein, ce qui est pas mal d'ailleurs. Mais il va y avoir des petits passages en prison à hein, ce que j'ai vu. Enfin, le jeu, je l'attendais quand même depuis quelques temps. J'ai vu les notes, j'ai vu les trucs qui, qui circulaient. Je sais que le jeu dure 4 heures, mais bon. Quand on aime euh, la série, enfin euh, voilà. Il n'y a pas de souci quoi, pour moi. Ce qui est arrivé est inimaginable. C'est cinématique. Je vais me taire. Mais pour vous aider, je dois savoir plus. Mademoiselle... Mademoiselle, mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle. Fetch! Allez, dites-moi ce qui s'est passé. Ok. Donc, Fetch, hein, l'ancienne junkie, reconverti après, grâce à ses pouvoirs en. Mes parents ont dénoncé quand ils ont En tueuse quand de tu tu junkie tu et de dealer, si je me souviens bien. Dévasté. Mais mon frère, Brent, m'a jamais laissé tomber. Il m'a prise par la main et on s'est enfui. On a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas, sans jamais se fixer nulle part. On a fait des choses discutables pour de l'argent. Mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle, c'était pire que tous les autres réunis. Donc là, c'est le frère de Fetch. Hein. Tout à fait dans le même look qu'elle, d'ailleurs. Un peu punk avec sa crête. Allez, quoi C'est la dernière fois Soutiers, on peut y aller Non, cette fois c'est le jackpot. Mm -hmm. Combien Assez pour louer un bel appart. Ah ouais. Ouais. Assez pour un chat sacré de Birmanie. Hein <rire> C'est mesquin. <rire> Assez pour un nouveau départ. On en a besoin. Merde, baisse-toi, baisse-toi. C'est des flics. Bon, planque toi Je fais diversion. Attends. On ce boulot et on part cette nuit. Personne ne me retrouvera, hein Ouais, eh, dès que... Non. Non, n'utilise pas tes pouvoirs. Je vais tuer personne. C'est ma part du boulot. Hey. Ok. Toi Stop Regarde-moi. Allez, lève les yeux. On va lui balancer un coup de néon dans la gueule. <rire> oh. Ah bah ça y est, c'est doit être du tuto à mon avis Option inversion de regard Non non, je veux surtout pas inverser les Inverser la caméra C'est horrible hein, ça dans les jeux, la visée inversée, c'est un truc j'arriverai jamais à m'y si faire Attendez Vous voulez voir un truc c'est le pouvoir du sprint brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville il y aurait une nouvelle chasse à l'homme ah, y y'a pas à dire c'est toujours aussi beau quand même avec quand même un petit peu de clipping quand même on peut le constater hein, sur euh, sur les mouvements de caméra notamment mais bon c'est vrai que c'était quand même la classe Infamous. Hein, ce pouvoir là était pas mal surtout la nuit regardez, matez-moi ces effets de lumière, c'est juste une tuerie. Je ne sais pas où il faut que je me rende. On est poursuivi par le DUP, le département de la protection unifiée, qui sont là pour... Justement pour arrêter les porteurs, Considère comme des terroristes à tort, d'ailleurs. Ah, la nuit, ça claque. Cette fameuse ville de Seattle. Ah, mais là, c'est carrément des flics, là, carrément. C'est pas le DUP en fait. Je dis des conneries, c'est des, des flics. Je peux rien faire tant que ce flic vous lâche pas. Ça change un petit peu. Donc là, faut juste que je les sème, à mon avis. On va monter en altitude directement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ah, on voit la needle euh, La Needle Tower je crois que ça s'appelle. Fameux monument de la, de la tour Eiffel, je vous en ai parlé dans ma dans ma vidéo d'Infamous, Second Son, vous expliquant qu'effectivement, même si elle paraît impressionnante dans le dans le dans le jeu, elle est bien inférieure à la taille de la tour Eiffel. Ça c'est un truc à savoir mine de rien. Oh, putain, ces effets de. Ces effets de lumière, c'est excellent. Je crois que je suis poursuivi par un hélicoptère, parce qu'il y a un projo qui est, qui est braqué sur moi. Pour l'instant, on fuit, on fuit, on fuit, mais... Pas trop où se rendre. J'ai pas d'indicateur sur ma... sur ma carte. Je pense pas avoir la possibilité encore d'utiliser mes... mes pouvoirs, non. Pour le moment, non. Donc on va se tailler vite fait si possible. Malheureusement les flics sont un peu partout. Ah ça fait plaisir quand même de retrouver euh, Infamous. Je me suis dit au début je voulais faire un petit WT ou quoi. Je me suis dit pourquoi pas ce serait peut-être une bonne idée pour euh, bah, démarrer la, la saison 5 de la chaîne. Et puis je me suis dit allez on démarre sur un petit live trip tranquillement. Et puis euh, la semaine prochaine je vous mettrai un, un, test en, un test en début de semaine. Un test que j'ai fait il y a un petit moment. Euh, mais d'un très très bon jeu euh, que j'avais vraiment apprécié un jeu sur PS4 hein. je tease un petit peu ah vous avez vu on a vu un petit néon avec euh, Sly Raccoon <rire> Sucker Punch évidemment les développeurs du jeu hein. Ils travaillent dans la banlieue de Seattle si je me souviens bien qui aiment beaucoup euh, beaucoup cette ville hein, qui est Seattle c'est une manière de, de leur rendre hommage hein, quelque part je peux faire un peu de corps à corps, mais j'ai pas la possibilité encore d'utiliser mes pouvoirs. J'ai pas l'impression. Non, non, je peux pas les utiliser, donc on va pas. On va pas tenter le diable. Je peux juste faire du corps à corps. Tous ces flics là. Heureusement, je vais beaucoup plus vite. que En revanche, ce qui est curieux, c'est que pff, on a pas la possibilité de, de voir quoi que ce soit sur euh, sur la carte. Alors, je vais essayer d'aller dans les options, hop, pour voir si euh, on peut avoir la map vite fait. Peut-être qu'il y a un point de sur lequel on peut se rendre. Je vais dézoomer avec le stick. Ok, ah, c'est qu'une partie hein, de la ville de Seattle, d'ailleurs. Ok, moi, je suis ici. Faut fuir la police, tout simplement, mais. J'ai pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc on va aller au plus au plus au bout de la carte et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que si je reste en altitude ça va suffire C'est possible. Je vais essayer de rester en altitude. De planquer ici. Je crois qu'il y a un hélico dans le coin. Non. Est-ce que c'est ça avec cette projecteurs Ouais ouais ouais c'est un hélico. Bon bah c'est tout, on se barre. Hop. Curieux ce, ce début de jeu là. Une petite poursuite. Mais pas d'objectif précis mis à part euh, fuir la police. J'imagine qu'il faut fuir l'hélico, mais bon. Si je reste au sol, c'est une très mauvaise idée quoi. en bon, être faudra peut-être que j'arrête d'utiliser de... mes pouvoirs parce que je suis un peu grillé. Va tenter. Ah ouais, mais putain ils sont partis. Eh oui mais. ah Je commence à faire du fail là direct à ça. Truc qui va m'insupporter du plus haut point vous savez c'est quand même énervant mine de rien de failer même si j'en rigole je préfère en rire ça, ça me saoule franchement à des moments Et surtout que bah, voilà c'est pas clairement indiqué ce qu'il faut faire donc bon. je peux bien fuir la police il n'y a pas de problème mais bon Ah, mais je suis con, peut-être peut essayer de drainer le pouvoir du néon, j'ai pas pensé. C'est vrai qu'il faut drainer les pouvoirs, donc à mon avis. Mais bon, ce sera indiqué, c'est dans un tuto, donc à mon avis. Mais... Non, c'était avec le pavé tactile dans mes souvenirs. Et là, ça ne fonctionne pas. Ok La fumée, c'est pas la peine, hein. je crois que c'est réservé à. C'était réservé à Delcine qui pouvait lui avoir le pouvoir de copier les pouvoirs des porteurs. Ça, c'était génial. Allez on va rester sur ces rails là, les rails du tramway, du tramway de Seattle justement. On voit d'ailleurs que la ville n'est pas occupée par le DUP j'ai l'impression. L'hélico est toujours là hein, par contre. Oh, Matez-moi ces effets quand même. C'est juste un truc de ouf. Hein. Franchement, ça pète la classe. Si on restait là. Et ouais, mais non. Je suis directement repéré. quoi Ok, bah, ce serait sympa quand même de savoir où il faut aller. Moi, je dis. Ce serait quand même vachement sympa. Parce que là, à part me casser comme ça, euh, à toute berzingue... Euh... Je vois pas vraiment l'intérêt. Et surtout, où est-ce que je dois me, me casser Est-ce que j'ai un point de rendez-vous, etc. Si on n'a aucune idée. Et oui, je suis grillé. Évidemment, mon frangin me envoie un message. Parce qu'ils jouent à Destiny et oui, Destiny est sorti aujourd'hui mais bon je j'ai pas réussi à l'avoir aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi quand je rejouerai à Destiny, mais bon voilà. Bravo ils Font faire des réservations de jeux, mais vous les avez pas le jour J quand il sort Donc euh, ça c'est ça c'est et, et, génial Ça c'est vraiment le top Je les félicite pas hein, pour le coup franchement je suis assez furieux d'ailleurs contre eux Bon, que voulez-vous? Heureusement que j'ai ce infamous quand même pour, euh, pour taper une partie ce soir parce que sinon j'aurais été bien dégoûté. J'ai l'impression que c'est bon. La musique s'est arrêtée donc visiblement ça a l'air d'être ok. Ouais, putain la vache! Ça a duré trois plombes. Ça va? Ouais, ça va. Mais dès que tu as commencé à briller, toute la ville est devenue cinglée. C'est trop dangereux, on doit partir, et vite Le DFP arrive Tu voulais prendre un nouveau départ Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission, et je me suis. D'accord. Mais fais vite. C'est la part entre la troisième et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok. Y'a quoi dans le sac Récupère-le et on se casse avec un bateau chargé de briques. <rire> ça me plaît ça. On va s'en tirer, frérot. C'est toujours aussi toujours sympa, mine de rien. Regardez-moi mais... ces effets de. Pardonnera de pluie pas. sur le sol les petites le particules les petites feuilles qui volent ça c'est classe j'avoue qu'on va aller directement pointer l'objectif de la mission voilà et on va y aller à fond la caisse de préférence j'ai pas la possibilité encore d'utiliser le néon en, en pouvoir ça c'est chelou en projectile avec les gâchettes Sans blague je suis au courant hein. <rire> maintenir rond pour courir sur les murs ah ouais Donc voilà La pénétrer dans l'appartement. on peut rentrer dans les dans les intérieurs dans ce dans ce stand alone m'aurait étonné ah, voilà. Toc -toc. ah sympa Juste le sac bon bah voilà il me fait mousse hein. vous savez il y a non seulement les pouvoirs mais également du corps à corps avec la touche carré. Et puis des attaques spéciales ça on aura certainement l'occasion de les voir. Faut ramasser un sac de toile à mon avis il est par là. 한 Je vais en avoir besoin. Donc on va drainer le panneau lumineux, comme vous voyez ici. Hop. Euh, voilà. C'est bon. Grâce au pavé tactile, c'est pareil hey, que sur le. Euh, sur il le jeu original, bien Qu entendu. Qu'est-ce qui passé Ça grouillait de Russes qui dansait autour d'une bombe. Merde. Les il Ils l'ont trouvé. Qui ça Mon boss. S'ils savaient pour l'appart, ils seront pour le bateau. On doit partir. vite Ok. Fais tourner le moteur, j'arrive. Désolé pour tout ça. Je voulais vraiment Allez, on va rejoindre notre frère. La prochaine fois. J'aime bien ces environnements ouverts quand même, matez moi ça. Cette quantité de détails qu'on a. Toujours des flics, putain, on peut pas admirer le paysage tranquille. Voilà. Déjà arrêté de nous casser les puces, 5 minutes. Prisonnier dans le néon de fetch! Matez-moi ça. Le flingue ne bouge pas, j'imagine. <rire> Normal. On va s'amuser un petit peu quand même. De rien, on est là pour ça. Ah, c'est toujours assez impressionnant au niveau. Au niveau visuel. Bon, ça je joue avec les gâchettes hein, comme un comme un simple TPS, on va dire. De toute manière, le, le genre se rapproche quand même pas mal, hein, mine de rien. Malgré qu'on dirige des super-héros, euh, en termes de gameplay, c'est le dans le même esprit, on va dire. Pet, pas du en ils sont ah. pas Quoi J'arrive Non, si tu veux une crise de panique près de ces types, ils vont me tomber dessus. J'ai la situation bien bah, en main, t'inquiète. Maintenant, raccroche Ah tiens, j'aurais dû en profiter pour essayer d'aller drainer un peu le néon. Je suis pas au top. Voilà. Ce qui est excellent quand on draine le néon, c'est que justement les, les lumières s'éteignent. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Souci du, du détail quelque part. Normalement, notre frérot devrait être pas loin. Ah, il est là-bas. J'étais un peu trop loin. Ah, mais on a une sorte de. un peu comme la pluie de comète de, de Delphine Voyons un peu. Enfin, je sais plus s'appelle la pluie de comète, mais en fait, c'était le coup euh, chargé. Ouais, c'est un peu dans le même style d'ailleurs. Hein. Alors. Je suppose qu'il est par là. Voilà. Normalement les akulab nous attendent, ils sont pas loin, Mais effectivement, Oh putain la vache c'est le bateau du frère qui a explosé, j'espère qu'il était pas dedans à ce moment là. Ça sent le pâté là. Ça sent même le sapin, pour être plus exact. Bon, c'était très prévisible. Hein. Dès le début, euh... <rire> dès qu'on les a rejoints, je sentais que ça allait être mauvais pour son froid. Ah toujours les les comics ça ça m'avait fait kiffer hein. ça c'est ce que j'aime beaucoup dans la série jusqu'à ce qu'on s'endorme et puis toutes ces transitions ce essayer de nous voler le peu de choses qu'on avait et j'allais lui faire payer très cher mais cette nuit là on a fixé les règles règle numéro un pas de pouvoir quoi qu'il arrive on risquait de perdre du matos mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il si est plus là Ma faute J'ai disjoncté bah Évidemment, elle va être rongée par la culpabilité, j'imagine. Ces... Ces absences du monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps. Mon corps voulait se battre, mais mon esprit. Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez. Ah, vous mais voilà, c'est la. La grande méchante de Saganson. Je crois que c'est Augustine de mémoire qu'elle s'appelait. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas. La dernière fois, je. Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là. Ah, oui, C'est donc bien ce que j'avais vu. Il suffit de Effectivement, chercher. avoir la possibilité de, de jouer un petit peu dans les quartiers du DUP, ça, c'est sympa quand même. Ah, voilà. On se souvient tout à fait de ce pouvoir d'ailleurs. faut attendre qu'il se recharge. C'est un début, mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. On est toujours dans, quelque part dans une sorte de petit tutoriel. Hein. Comme vous le voyez. Les points faibles. Ici, c'est la tête. Ici. La jambe. Et le bras. Pas mal, mais vous venez de commencer. Vous voudriez peut-être des cibles un peu plus pertinentes Impressionnant, n'est-ce pas ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue. Maintenant, tu es là. Je dégomme pas de trucs à l'aveuglette, ok Oh, Eugène, le porteur qui a créé ces hologrammes. Ah mais voilà, c'est Eugène, le geek le dans Second Son. J'avais zappé son son pas nom, clair. voilà. Mais parce qui lui-même pour un porteur hein, grâce au pouvoir de la vidéo. Allez, Je sais pas si vous allez, vous souvenez, vous euh, en avez parlé notamment dans mon test. Ravi de voir que vous avez encore de la rage à revendre. Espérons que vos sens sont aussi. Leur tournoi. Trouvez l'otage et sauver le Alors, c'est quoi visualiser les alliés et vos ennemis à travers les murs en appuyant sur L3. Recourez à cette technique pour sauver l'otage. Ok, ok, donc c'est là-bas. Permet déjà de voir où ils sont situés. C'est là-bas. Inquiétude, Eugène en à un autre. Okay, une espèce de radar, on dirait. Ok, on va essayer de se manier cette fois-ci pour aller sauver cela. là Dépêcher avant qu'ils flingue l'otage. Nickel. Là, on peut récupérer celui-ci l'impression qu'en fait on est là, on a été je capturé à l'essai de le nous faire, de faire développer nos pouvoirs en nous entraînant. Où il, dans il est le dernier. Il est par là. On va tracer en vitesse du néon. C'est là où que ça se passe. corps à corps est redoutable, bien entendu. Putain, il est là. Enfoiré Il vient par ici. Alors, qu'est-ce que c'est plus Un SP Ah, une amélioration disponible. SP. Je pense qu'au travers le menu, pause, la possibilité de faire quelque chose. Vous avez terminé un défi. Ok. Le milieu de droite liste les défis disponibles, d'accord. 3 otages sauvés, 10 otages sauvés, etc., etc. Ça en rapporte plus ou moins d'SP, d'accord. Ok, l'écran d'amélioration avec L2, d'accord. Terminant les défis, vous gagnez les points de compétence, donc c'est des SP, tout simplement. Hein. SP comme Sucker Punch, permettant d'acheter pouvoir pouvoirs et des améliorations, d'accord. On peut en acheter qu'un pour le moment, donc on va aller sur celui-là. Euh, le saut so photosonique. Euh... Puis sur rond, pour reprendre la partie. Ah oui, mais bon, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Amélioration, voilà. Euh, maintenez rond pour foncer à la vitesse de la lumière. Et appuie sur croix pour bondir dans les airs. D'accord, ok. Vous bosser. Ok, ouais. On va se casser ah, c'est joli, quand enfin, même, C'est néon, là. Franchement, c'est. C'est une bonne idée qu'ils ont trouvé là, hein, pour. Pour pouvoir vraiment faire un truc sympa. Visuellement, hein, j'entends bien. En hein. garde, Mademoiselle. Sur le défi du gardien. Vous devriez vous dépêcher. Ce nouvel otage a l'air. Ah putain j'ai buté l'otage évidemment. Et voilà encore une autre qui Ça n'arrête pas. Hein. Ah non, je pense que c'est bon. C'est par ici que ça se passe cette fois-ci. l'aise 98% de santé, l'otage. Ça le fait. On n'a pas perdu grand chose. Je sais pas si on a des points de bonification. Voici venir une nouvelle arme sans défense. Voilà, nickel. Vague 3 en approche. Carrément des vagues reste dans un mode ordre euh... ah. Serions-nous dans un mode ordre à la Guerre Pas une mauvaise c est, c est, idée à remarquer. Voilà un autre otage. par là. Jusqu'ici, aucun problème. Oh, pas mal cet effet de, de feu. Hein. J'essaie c'est de me reculer quand même. Pas faire avoir bêtement, mais plutôt joli. Ok. Pas des trucs là-bas. De... Ah super, Et le, le son, c'est vrai qu'il est assez efficace mine de rien. Sauver l'otage, nickel. Ok t'as toujours autant la pêche, c'est ça qui est génial dans cette série. C'est que les combats que vous pouvez faire ont vraiment une pêche incroyable. C'est un jeu hyper dynamique, hyper fun, bourrin. Hein. Et moi ça me plaît. Parce qu en plus il y a une belle débauche d'effets visuels. Attention, ça me sert à voir. Ça compte crever maintenant. Voilà, celui-là, il est maîtrisé. Attends, je vais directement aller sur l'otage. Voilà, comme ça, c'est fait. Par occuper de ces hologrammes. Voilà, j'ai eu son point faible. Donc ça, le point faible, ça existait déjà dans le premier Infamous, je dis pas de bêtises. Euh, ça existait déjà avec Cole. Cole McGrath, qui était le héros du premier Infamous, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, par là-bas. Encore un de jeune fille. Attention c'est chaud niveau énergie, on va se casser de là, essayer de récupérer un peu. Allez, allez, allez, allez, voilà. J'ai plus du tout de pouvoir là par contre, il va falloir que je draine un peu de néon, sinon ça va pas le faire. Euh, si je peux pas, ok, otage en approche, ok, drainer le néon, c'est parti ah, ça sort toujours par les, les, les haut-parleurs de la Dual c'est sympa. Ça apporte pas grand chose, mais bon, en termes d'immersion, euh, pour s'y croire un peu, c'est toujours plus cool d'avoir ça. Normalement, il reste plus qu'un otage à avoir. Il est là-bas. Un petit peu de cac. Ça fera pas de mal. voilà nickel bon bah voilà oh, une victoire. à sauver les dix otages en 30 difficultés d'ailleurs nous tenons les comptes, vous savez les exploits des autres porteurs sont affichés pour attiser votre esprit de compétition je reste disponible si vous voulez vous entraîner peut-être avez-vous envie de les battre m'étonne que j'ai envie de me battre alors, vous avez dérivé la mission « Prise d'otage de l'arène Alpha ». Appuyez sur « Option » pour voir le menu « Pause ». Voyons. Le menu de gauche affiche les arènes de combat de cœur de disponibles à tout moment. Ok. C'est assez pour l'instant. Asseyez-vous. J'aimerais que vous finissiez de raconter les événements survenus à Seattle. Oui, donc en fait, ça va vraiment euh, s'entrecouper comme ça de, de passage de scénario. J'ai fini par rejoindre notre bateau. C'est là que je l'ai rencontré. Lui aussi, il cherchait Brent. dis moi ma belle. Dis-moi, t'aurais pas vu un gars avec une crête iroquoise dans le coin Attendez, vous connaissez Brent Vous êtes avec les Russes Et Les Akula Oh, mais non. Ce, ce, ce sont eux qui ont fait ça Bordel en a marre qui kidnappe mes kidnappe employés hey Vous savez où il est Vous pouvez m'emmener Du <rire> calme, ma jolie À ta place, si j'irais pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce <rire> mien. Je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi, mais... C'est mon frère Aidez-moi. Ton frère C'est... toi, Fetch Je suis Shane. Shane Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jolie nana. Allez Dites-moi où chercher oh. Ça mon quartier Est, surtout. Merci. Si... si quelque chose vous revient, appelez-moi sur le portable de Brent, d'accord ah ouais, ok, comme tu veux, ma jolie. Je compte sur toi pour régler cette histoire, d'accord Ah, les visages et les modélisations Ce sont, sont vraiment bien quand bien même sympas. Franchement, il y, y a de belles expressions et tout. Ça laisse vraiment présager du meilleur pour, pour certains jeux. Euh, comme par exemple les jeux de, de Quantic Dream. Euh, non, non, je pense que ça peut être franchement pas mal. Je suis en train de me renseigner. mais On va bah, y aller tranquille, on va marcher pleinard. Va vite falloir trouver une piste. Ok. Je suis déjà à la recherche de Néon. Oh minute, papillon lumière. J'ai rien contre le fait de ce fait, mais c'est vraiment.. C'est un truc que j'ai appris dans le New Jersey. Le néon me perdrait. Ah c'est sympa quand même. C'est assez joli, hein. Y a pas à dire. Je te crois sur te... Moi j'aime beaucoup en tout cas. Putain, matez-moi ces effets sur le sol, la pluie. Ça, ça m'avait vraiment impressionné la pluie sur le. Quand j'avais fait le. vous avez fait le test, je vous l'avais dit. C'est un truc que j'avais beaucoup aimé. La pluie, ils avaient fait de lumière un peu au crépuscule, là, couché de soleil. C'était extra. Il y avait des petits soucis avec la ville aussi, qui n'était pas non, non plus forcément très, très très très très vivante. Ça manquait encore un petit peu d'activité, de, de gens, de, de modèles différents. Mais dans l'ensemble, il faut bien avouer que c'était quand pour même, même assez classe. Enseigne. Elle me servira pour trouver Brent. Bon, je vous propose de monter là-haut un petit peu. Euh, et puis, je pense qu'on s'arrêtera euh, là-dessus. Je vais regarder un petit peu combien de temps ça fait euh, au niveau de la au niveau de la capture. Je pense pas que ça fasse non plus des plans qu'on soit euh, dessus. Ah, c'est quand même une quarantaine de minutes, mine de rien. Donc, euh... Ce qui est bien avec ce stand-alone, c'est que c'est vraiment une très très bonne façon de pouvoir éventuellement découvrir la série, voir si ça peut vous plaire. Euh, parce que, voilà, une fameuse. Malheureusement, a le, le défaut un peu inhérent au, comment dire, au jeu open world, euh, c'est-à-dire un peu répétitif, etc. Euh, mais euh, visuellement, c'est une tarte au niveau euh, action. Il y a quand même pas mal de pêche, donc euh, ce serait dommage euh, de pas essayer cette série. Et là, voilà, pour 15 euros ou 20 euros, vous avez la possibilité de, de tester un peu voir ce que ça donne. J'imagine qu'en occasion. Euh, ça vaudra pas une fortune euh, d'ici quelques semaines. Euh, donc euh, voilà, à 15 euros, je pense que ça pourra valoir le coup. Donc, voilà. Mais écoutez, on va se terminer sur ce petit euh, panorama, je pense. qu'on va drainer la lumière. Et peut-être qu'on va avoir accès directement à un nouveau pouvoir, c'est possible. C'est l'heure de te rendre utile. les flux lumineux pour gagner des points de compétences ok donc on va récupérer le flux hop. super booster ah, donc là je pourrais pas encore récupérer euh, tout de suite de, de super pouvoir euh, hop ah, elle les caler là je vais juste regarder et faire un dernier petit tour dans les options voir les possibilités éventuellement euh, que l'on a est-ce qu'on peut encore améliorer euh, des choses rapidement là pour le moment non donc c'est pas la peine mais écoutez euh, on va se quitter là-dessus sur ce décor euh, pluvieux euh, de Seattle euh, bah écoutez je suis content moi de le commencer ce ce first light c'est une first light euh, peut-être voilà c'est pas enfin c'est le dernier Infamous avant un petit moment je pense que sucker punch va bah, très certainement euh, ou travaille déjà très très certainement sur une nouvelle licence euh, j'y mettrai pas ma main au feu mais pas loin donc voilà euh, ça permet pour l'instant de euh, voilà de terminer un petit peu euh, sur Infamous, sur PS4 euh, parce que voilà c'est vrai que le, le dernier épisode au niveau de la campagne solo euh, de Second Son n'était pas non plus oufissime en termes de durée de vie donc voilà ça permet de prolonger un peu le plaisir pour un coup bon toujours un peu trop élevé hein, quand on dit 4 heures de jeu mais bon j'imagine qu'il y aura tout un tas de défis Et bon, bon voilà moi j'avais certainement essayé de me le faire à 100% donc bah écoutez, euh, j'espère que ça a pu vous éclairer euh, pour ceux qui connaissent pas forcément la saga, voir un petit peu ce que c'est. Je vous renvoie comme je vous le disais euh, vers mes euh, vers mes dernières euh, vidéos euh, concernées en Et puis surtout bah voilà, euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même pour m'insulter si vous en avez envie, et un petit like euh, voilà. Allez, à la prochaine, tchuss.